Allez, on y va pour cet exercice sur le chapitre vecteur droite et plan de l'espace. Donc tu as un cube ABCDEFGH de côté 1. Tu as I qui est le milieu de EF, donc tu vois I qui est ici. J qui est le milieu de EH, donc là. Tu as K tel que EK égale 2 tiers de EA. Donc tu vois K ici, donc EA, 2 tiers de EA, donc 1 tiers de l'autre côté. L tel que AL égale 1 quart de AD. Et donc L est ici, vois, 1 quart de AD, donc un quart ici, trois quarts de l'autre côté. Voilà. Allez, on va y aller, donc juste avant, comme d'habitude, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, je t'invite à liker, t'abonner, partager, ça fait super plaisir, et puis ça aide beaucoup la chaîne, donc merci beaucoup d'avance. Alors un petit a, en considérant la base EF, -EH du plan EFH, justifier que les vecteurs IJ et FH sont collinéaires. Donc tu as IJ qui est ici, FH là, donc tu vois ces deux vecteurs, ils sont dans le même plan. EF, euh, EFH ou EFG, peu importe. Donc en fait, on te dit qu'on va se placer dans, dans une base qui correspond à ce plan-là, c'est-à-dire qu'on va se placer en 2D, quelque, en quelque sorte, dans l'espace, si tu veux. Donc, en fait, les vecteurs qu'on va étudier, IJ et FH, ils vont avoir seulement deux coordonnées, même si on travaille globalement dans l'espace, puisque là, on va se placer localement dans cette base-là. Alors, voilà ce que ça va donner. Donc... Pour regarder si des vecteurs sont collinaires ou non, il te faut, dans tous les cas, euh, leurs coordonnées. Tu vois donc les coordonnées du vecteur IJ, donc ça va être celle de J, moins celle de I, tu vois. Donc on va aller voir, tu vois, 0, celle de J, ça va être 0,1,5, et celle de I, 1,5,0. On va aller voir sur la figure pour expliquer ça un petit peu. Donc celle de J... Elles sont, euh, alors je te rappelle qu'on se place dans cette base-là, donc EF, EH. Donc finalement, ça veut dire que EF, ça va être correspondre à l'axe X, si tu veux, et EH à l'axe Y. Donc tu vois que les coordonnées de J dans ces conditions, bah, c'est 0, parce qu'on ne se décale pas sur cet axe-là, et 1,5, parce que c'est à la moitié, tu vois, c'est au milieu du segment EH. EH, c'est l'unité, donc EJ, ça te fait 1,5. Bon, les coordonnées du point I, bah, c'est le même principe, mais sur l'autre axe, tu vois, 1,5 et 0. Donc ça te donne ce vecteur-là, moins 1,5, 1,5, et FH, donc ça va être les coordonnées de H moins celles de F, et on va aller voir ces points-là sur la figure, donc tu as H qui est ici, donc toujours dans la même base, donc tu te décales de rien du tout ici, donc ça fait 0 et de 1 sur l'axe Y. Donc 0, 1 du coup, et celle de F c'est le contraire, donc 1, 0. Donc c'est ce que tu as là, 0, 1, 1, 0, et ça te fait moins 1, 1. Alors maintenant, euh, si tu veux regarder si ces vecteurs sont collinaires ou non, il faut que tu essaies de trouver une constante qui permet de relier ces deux vecteurs ensuite. Regardez s'il y a proportionnalité entre ces deux vecteurs. Alors ça peut être dans ce sens-là ou dans l'autre, IJ égale K, FH, peu importe. En général, on prend euh, le vecteur le plus grand, donc tu vois, le plus grand c'est celui-là ici, moins 1, 1 par rapport à moins 1,5 en demi, et on fait le plus grand sur le plus petit. Donc là, on va faire fh sur ij, entre guillemets. En fait, on va faire chaque coordonnée, l'une sur l'autre, donc x sur x, et y sur y. Donc tu vois, moins 1 sur moins 1,5, tu l'as ici, 1 sur 1,5, tu l'as ici, et en fait, tout ça, ça fait peurs. Pourquoi Parce que, tu vois, ça fait 1 fois 2 sur 1. Bon, ça, je pense que tu sais, tu sais faire en terminale. Tu multiplies par l'inverse. Hein. Sinon, tu fais à la calculatrice, peu importe. Donc, ça, ça fait 2. Donc, finalement, ça veut dire que, en fait, tu peux prendre ce vecteur-là et le multiplier par 2 pour passer à ce vecteur-là. Tu vois, ça marche bien. Moins 1 demi fois 2, ça fait moins 1, etc. Donc, finalement, ça veut dire que tu as FH qui est égal à 2IJ. Et voilà, tu as trouvé une relation de ce type-là entre ces deux vecteurs, donc ça veut dire qu'ils sont collinaires. Voilà. Bon, ensuite, 2B justifier que les vecteurs KJ et LH sont collinaires, donc même principe. On va regarder le le, le, la proposition qu'ils ont faite de se placer dans des bases, tu vois. En fait, tu as le vecteur KJ qui est là, et le vecteur LH qui est là. Tu vois, ces deux vecteurs ils sont dans le plan EAD. Donc finalement on peut dire cette fois on ne se place pas dans EFFH, on va se placer dans la base AD, AE. Tu vois euh, AD ça va être notre axe X, et AE notre axe Y. Donc on y va, même principe, mais cette fois dans cette base-là. Donc là tu le dis bien dans la base AD, AE, hein, parce qu'en plus on ne te la donnait pas dans l'énoncé. Donc là, tu vas faire donc, les coordonnées de KJ, donc celle de J moins celle de K. Donc on va aller voir sur la figure. Donc celle de J, ça va être 1,5, 1. Celle de K, 0, 1 tiers. Alors pourquoi Parce que là, donc tu as l'origine ici, A. Donc l'axe X, l'axe Y. Donc si tu veux aller jusqu'à J, en fait, tu, vas, tu sais que J est au milieu de EH. Donc là, tu vas aller jusqu'à 1,5. Et ensuite, tu vas monter. Donc ça va te donner 1. Tu vois, donc les coordonnées de J, en fait, c'est 1,5. Euh, celle de k, en fait c'est 0, parce que tu ne décales de rien sur x, et 1 tiers, parce qu'on te dit que ek c'est 2 tiers de a, donc ça ça vaut 1 tiers, ça ça vaut 2 tiers, donc 1 tiers. Voilà. Donc au passage, on va regarder aussi les coordonnées de L et de h. Alors celle de L, tu vois, ça fait 1 quart 0, parce que tu ne montes pas, et celle de h, ça fait 1, 1. Ok Voilà, donc pour Kj, ben tu trouves 1 demi moins 0, 1 moins 1 tiers, donc 1 demi 2 tiers, et pour LH, donc tu fais h moins l, ça te donne 1,1, 1 quart 1, 1, 0, donc 3 quarts, 3 4, 1. Voilà. Donc là pareil, même technique ici, on va essayer de trouver une relation de proportionnalité entre ces deux vecteurs. Donc pareil, tu prends le plus grand, divisé par le plus petit, donc LH sur kj, tu fais coordonnées par coordonnées, donc on va faire 3 quarts sur 1 demi. Donc ça, ça fait 3 quarts fois 2 sur 1. Là, tu peux simplifier un peu. Hop. Donc, ça te fait 3,5. Et euh, ensuite, tu fais 1 sur 2 tiers. L'inverse de 2 tiers, bah, ça fait 3,5. Donc tu vois, on trouve bien la même chose là et là. Donc ça veut dire que nos vecteurs sont collinaires. Donc, en fait, tu multiplies par 3,5 pour passer de là à là. Hop. Donc là, tu le dis. LH est égal à 3,5 de KJ. Toujours le plus grand est égal à 3,5, donc 3,5 de KJ. Si tu fais le plus grand sur le plus petit, ben en fait c'est toujours le plus grand égal quelque chose fois le plus petit. Tu vois euh, donc KJ et LH sont collinaires. Voilà. Ensuite, 1C. Alors pourquoi les plans FHL et JK sont-ils parallèles Alors Pourquoi C'est un petit peu bizarre, on a annoncé une mathématiques mais euh, donc là c'est démontrer que les plans FHL et JK sont parallèles sur... Alors, on le voit un petit peu sur la figure, mais bon, même si on le voyait sur la figure, bon, on pourrait faire une conjecture à la limite, mais euh, attention à ce que tu vois dans l'espace. Hein. Des fois, on a l'impression que des droites se croisent alors qu'elles ne se croisent pas, etc. Bon, là, quand même, on a bien l'impression qu'ils sont parallèles. On va le démontrer et on va utiliser ce qu'on a fait aux questions précédentes. Alors, comment on fait pour montrer qu'un plan est parallèle à un autre Alors, il y a une technique qui est courante. C'est tu prends. Tu... En fait, il faut montrer que deux droites séquentent du premier plan sont parallèles au deuxième. Si tu arrives à montrer ça, bah, ça veut dire que les deux plans sont parallèles. C'est ce qu'on va faire. Alors, dans un premier temps, bah, tu vas dire d'après 1A, IJ et FH sont collinéaires. Donc forcément, les droites dirigées par ces vecteurs-là, elles sont parallèles. Okay Parce que collinéaires, ça veut dire parallèle pour des vecteurs. Tu vois donc IJ est parallèle à FH. Et alors là, tu peux dire directement que IJ est parallèle à FHL. Alors, pourquoi Parce que, en fait, pour dire qu'une droite est parallèle à un plan, en fait, il suffit de dire que cette droite est parallèle à au moins une droite incluse dans ce plan. Tu vois, euh, de là à là, il suffit de, de voir que FH est incluse dans FHL. Ça, c'est évident, en il fait, n'y a pas besoin de rajouter une ligne pour dire ça, parce que là, c'est tellement évident, tu vois, FH, FHL. Voilà. Donc, IJ parallèle à FHL, FH est incluse dans FHL, donc IJ parallèle à FHL. Voilà. Donc, même chose pour... KJ parallèle à FHL, même raisonnement en partant de la 1B, tu vois KJ et LH sont collinéaires, donc KJ et LH sont parallèles, euh, là tu as KJ qui est parallèle à une droite du plan FHL, donc KJ est parallèle à FHL, même raisonnement. Donc, finalement on a IJ et KJ qui sont parallèles à FHL, okay et ces deux droites, voit IJ et KJ, ben, elles sont séquentes au niveau du point J, tu vois IJ et JK, KJ, D'ailleurs ici, on va plutôt écrire « KJ ». Donc finalement, tu vois, on a bien montré que deux droites non séquentes du plan qui nous intéresse, donc le plan « IJK », sont parallèles à notre plan, « FHL », donc ça veut dire que les deux plans sont parallèles. Voilà. Alors encore une fois, je vais te demander de t'abonner, partager, etc. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, ça fait super plaisir. Et ça aide beaucoup la chaîne, donc merci beaucoup d'avance. Alors dans cette question, donc la question 2, on se place dans le repère A, A, B, A, D, A, E. Donc c'est un repère qu'on utilise souvent dans les cubes, tu vois, A, A, B, A, D, A, E. Donc X, Y, Z. Voilà, dans ce repère-là, on, on te demande de donner les coordonnées des points B, C, E, F, G. Donc ça, c'est assez facile. Donc le point B, mais il a pour coordonnées 1, 0, 0, tu vois, il correspond au vecteur unitaire sur l'axe X. Ensuite, tu as C, donc 1, 1. E, C 0, 0, 1. Donc, il est là, tu vois. F, euh, F, il est où Il est là. Donc, 1, attention, 0, on se décale de rien sur Y. Donc 1, 0, 1. Et G, en fait, G, il est là. Il est derrière le petit logo, là. Donc, 1, 1, 1, bon, G. Voilà, donc là, je t'ai récapitulé tout ça ici. On peut passer direct à la 2B. Alors, en note delta, la droite passant par le point E est de vecteur directeur U44-3. On te demande une représentation paramétrique de cette droite delta. Ah, ça tombe bien parce que pour donner cette représentation paramétrique, il te faut un point. Donc, E, on a donné ses coordonnées juste avant, tu vois, et un vecteur directeur. Donc, tout est ok. Donc, voilà, tu fais ta petite phrase. Donc delta passe par le point E, tu rappelles les coordonnées du point E, il y a pour vecteur directeur U44-3, un point, un vecteur, donc tu peux conclure directement la représentation paramétrique, tu te mets sur trois lignes, x, y, z, accolade, et tu vas mettre ton point ici, donc 0, 0, 1, donc le point E, et à côté ton vecteur. Plus, plus, alors.. Forcément, tout ce que je mets en vert, après, tu peux l'enlever. Tu peux te faire ça au brouillon dans un premier temps, tu as le point le vecteur, et ensuite, tu gommes ça, et tu le mets sur ta copie. Donc là, tu as U. C'est plutôt quoi. Alors, à côté des coordonnées du vecteur U, surtout, t'oublie pas de mettre le paramètre. Tous les X, Y et Z doivent dépendre d'un paramètre T. Donc T, voilà, on ne sait pas trop d'où il vient, donc on dit quand même T appartient à R, T est un réel. Donc voilà, ça te donne cette représentation paramétrique. Ensuite, 2C, les points du plan ABC ont une coordonnée nulle. Laquelle Alors, là, on ne te demande pas de justifier, donc ça tombe bien, parce qu'en fait, ça serait presque plus difficile de justifier, parce que c'est tellement, euh, je vais dire, évident, entre guillemets, mais si tu n'as pas l'habitude, je vais te l'expliquer quand même. Alors, tu vois que, déjà, tu peux prendre des exemples. A, coordonnée 0, 0, 0. 0, 0, 0. B, c'est 1, 0, 0. C, alors là, il faut que tu y vois, donc 1, 0. 1, 0 et D c'est 0, euh, pardon, oui, 0, 1, 0. Donc tu vois la coordonnée nulle qui revient à chaque fois, en fait c'est celle sur Z. D'accord C'est normal parce qu'en fait tous les points de ce plan-là, le plan ABC si tu veux, ils n'ont pas de hauteur, ils ont une hauteur nulle. Tu peux prendre n'importe quel point, tu vois que tu montes pas et tu descends pas. Donc finalement le, la coordonnée nulle dont on te parle c'est la coordonnée sur Z. Donc il suffit de le... Alors tu peux te faire des petits exemples comme ça pour te convaincre, mais disons au niveau de la rédaction, il suffit de mettre une petite phrase comme ça, donc la coordonnée sur Z des points du plan ABC est nulle. C'est suffisant, tu peux dire à la limite d'après la figure, si tu veux. Voilà, on ne te demande pas plus de justification euh, ici. Alors 2D, en déduisant les coordonnées du point M, intersection de delta et de ABC. Alors pour trouver l'intersection entre une droite et un plan, en fait, il te faut la représentation de la droite, et... Euh, l'équation du plan. Alors L'équation du plan, en fait, ça fait plutôt partie de l'autre chapitre de géométrie. Donc là, si tu veux, il va juste falloir utiliser le, ce que tu as dit ici, en fait, que z égale 0 pour ABC. Et finalement, ben, tu verras peut-être un petit peu plus tard dans l'autre chapitre que c'est ça, l'équation du plan. L'équation du plan abaissé, c'est z égale 0. Voilà. Donc on y va. Donc déjà tu peux dire soit M, euh, l'intersection entre ABC et delta, donc au lieu de faire une phrase de 3 km, tu utilises la notation mathématique, tu vois inter ABC, inter delta. C'est beaucoup plus rapide. Et finalement, si M appartient aux deux en même temps, bah, ça veut dire qu'il doit vérifier à la fois l'équation de ABC et celle, euh, celle de delta, si tu veux la représentation de delta. Donc il doit vérifier à la fois ça, et à la fois z égale 0. Okay donc finalement on va commencer par euh, résoudre z égale 0, si tu veux. Donc on va avoir 1-3t, qui doit être égal à 0, pour que m soit sur les deux en même temps. Euh, donc ça te donne ça, tu vois, 1-3t égale 0, tu résous ça, c'est une petite équation à une inconnue, donc tu fais passer ton inconnu de l'autre côté, alors 1-3t, moi je fais plutôt comme ça, en fait, je fais passer ça de l'autre côté, ça me fait 1 égale 3t, et après je le réécris dans l'autre sens. Tu vois 1 égale 3t, donc 3t égale 1, et ensuite tu divises par, euh, tu fais passer le 3 de l'autre côté, hein, ça je pense qu'il n'y a pas de, de souci en terminale, tu divises par 3, et donc ça te donne t égale 1 tiers. Okay voilà, donc ça c'est le paramètre t qui correspond au point M, et ensuite tu vas l'injecter dans la représentation de delta pour trouver le x et le y correspondants. Alors le z donc, c'est déjà qu'il est égal à 0. Alors tu vois, x et y ici sont égaux 4t, donc tu vas remplacer t par 1 tiers, donc ça va te faire x égale 4 fois 1 tiers, donc 4 tiers, et y c'est le même calcul, donc je n'ai pas détaillé, y égale 4 tiers directement, et finalement tu trouves x égale 4 tiers, y 4 tiers, et z, ben, c'est 0, parce qu'on veut, qu sur... veut que M soit sur le plan ABC. Donc M a pour coordonnée 4 tiers, 4 tiers, 0. Voilà. Et dernière question, donc les droites delta et BF sont-elles parallèles, sécantes ou non coplanaires Justifié. Donc celle-là, elle est un petit peu longue, pas très difficile, mais un peu longue. Donc on va le faire dans l'ordre. Déjà, on va montrer qu'elles ne sont pas parallèles, ensuite pas sécantes, et donc, finalement, elles seront non coplanaires. Alors on peut, on peut essayer de les visualiser un petit peu, ces, ces droites-là, pour, pour essayer de faire une petite conjecture, comme ça. Euh, alors ça, je vais l'effacer. Et alors... En fait, dans un premier temps, il va falloir placer le point M. On a trouvé que le point M il appartenait à la droite delta. Il a pour coordonnées 4 tiers, 4 tiers, 0. 4 tiers, ça fait à peu près 1,3. Donc tu vois, il va être à peu près là et là. Donc le point M. Alors, ça sort un peu du... Hop. voilà. Donc tu sais que ta droite delta, en fait, elle passe par le point M. Elle passe aussi par E. Donc finalement, delta, c'est la droite EM. Je peux la tracer comme ça. Delta là, et la droite BF, elle est là, d'accord, elle est déjà tracée, plus ou moins, c'est pas la peine de la prolonger. Donc là, on peut avoir l'impression qu'il y a une intersection, tu vois, entre delta et, et BF, mais en fait, il faut bien que tu vois que rigoureusement, il faudrait que delta, je la fasse en pointillé derrière, tu vois. Là, ici, en fait, delta, elle passe dans le cube, tu vois. Donc finalement, il n'y a pas d'intersection entre, entre BF et delta, tu vois, delta, elle est derrière BF, si tu veux, voilà. Donc là, on le voit bien, en fait, qu'avant être non coplanaire, maintenant, on va le, le démontrer. Allez, go. Alors, déjà, non parallèle. Bon, on sait que BF, elle est dirigée par le vecteur BF. Elle s'appelle BF, donc elle est dirigée par BF. Donc le vecteur BF, tu vois, il est ici. Donc c'est pas la peine de faire les coordonnées de F moins celles de B, c'est un peu long pour rien, parce que BF, en fait, tu te décales de rien sur X, de rien sur Y, et de 1 sur Z. Donc 0, 0, 1, tu vois. Quand les coordonnées d'un vecteur sont évidentes comme ça, tu peux les mettre directement. 0, 0, 1, et delta, on sait qu'elle est dirigée par u, 4, 4, moins 3. Bon, comme tout à l'heure, en fait, pour regarder si des vecteurs sont collinaires, en fait, on va faire l'un sur l'autre. Alors D'habitude, je te dis le plus grand sur le plus petit, En fait, quand il y a des zéros comme ça, ça ne marche pas. Parce que si tu fais 4 sur 0, ben, en fait, c'est un peu gênant décrire ça. Quoi. Donc on fait plutôt 0 sur 4 dans ce cas -là. 0 sur 4 égale 0, et 1 sur moins 3 égale moins 1 tiers. Bon, ça ne sert pas grand-chose, mais je le mets quand même pour euh, mettre un égal. Et, donc tu vois, on trouve pas le même, euh, même coefficient, là. Donc, en fait, on peut pas trouver de... Il n'y a pas de proportionnalité entre ces deux vecteurs, d'accord Alors, c'est un peu évident, parce qu'il y a des zéros là et pas de zéros ici, mais bon, pour garder un petit peu la même technique, j'ai réécrit ça là. Et, donc, tu dis BF et U ne sont pas colinéaires Donc, finalement, si tu as BF et U, qui sont des vecteurs directeurs bah, de BF et delta qui ne sont pas collinéaires, bah, finalement, ça veut dire que les droites correspondantes ne sont pas parallèles, si tu veux. Voilà. Donc déjà on a montré que Bf et delta n'étaient pas parallèles. Ensuite on va regarder séquente. Alors, pour regarder, euh, pour étudier le point d'intersection entre deux droites, en fait il te faut la représentation paramétrique de ces deux droites. Donc celle de delta on l'a déjà. Par contre celle de Bf on ne l'avait pas. Donc on refait la même petite phrase, tu vois, BF passe par B100, donc elle passe aussi par F. Si tu as le choix, tu prends le point le plus simple, c'est-à-dire qui contient le plus de 0, et a pour vecteur directeur Bf001 qu'on avait déjà mis ici. Bon, du coup, sa représentation paramétrique, bah, comme tout à l'heure, hein, donc là, tu vas avoir le point B, et là, tu vas avoir ton vecteur 0, 0, 1. Hop. Donc ça, le vecteur BF. Donc, toujours pareil, ce que je mets en vert, là, tu ne mets pas dans ta représentation paramétrique finale. Et fais attention, donc, ici, il faut bien que tu mettes un paramètre qui est différent de celui que tu as mis là. D'accord, ça, c'est vachement important. Ici, T, là, T' ou K, ou peu importe, mais pas le même. Parce que quand tu vas chercher le point d'intersection, en fait, il faut que ce paramètre-là et celui-là ne ce soient pas les mêmes. Bon, maintenant, on ne sait pas s'il va y avoir une intersection ou pas, donc on va le supposer. On va faire un raisonnement par l'absurde, ça s'appelle. Supposons que BF et delta sont séquentes, et on va voir ce que ça implique. Si on tombe sur une contradiction, ça veut dire qu'elles ne sont pas séquentes. Alors, leur point d'intersection vérifie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc si tu veux leur point d'intersection il va vérifier à la fois la représentation de l'une et celle de l'autre ok donc là tu as la représentation de euh, tu vois 1 0 t' c'est celle de bf et là tu as la représentation de euh, delta voilà donc tu égalises les coordonnées 2 à 2 si donc, pour ça que tu peux avoir 4t égale 1 4t égale 0 et 1 3t égale t' si tu veux. Donc là, ça te donne un système de trois équations à deux inconnus. Donc les inconnus, c'est t et t''. Tu numérotes tes lignes là quand tu as ce genre de système et tu isoles ligne par ligne pour détailler un petit peu ton raisonnement. Donc, tu dis, je prends la ligne 1 et je trouve t égale, euh, t égale 1 quart. Donc tu vois, c'est 4t égale 1, tu mets ton inconnu à gauche, tu fais passer le 4 de l'autre côté, tu divises, ça te fait t égale 1 quart. Et là, tu as 4t égale 0, donc finalement, ça te fait t égale 0, tu vois donc, pareil, tu peux détailler un petit peu si tu veux au brouillon. Donc, 4t égale 0. Pareil, tu divises par 4, et ça te fait 0. Donc là, le problème, c'est que en prenant les deux premières lignes, tu trouves une valeur de t qui est différente. C'est pas normal. À la limite, tu trouves, si tu trouvais la même chose, ok. Mais là, deux valeurs différentes, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de solution. On dit que le système est incompatible. Donc, finalement, si tu tombes sur un système qui n'a pas de solution à partir de ton hypothèse de départ, ça veut dire que ton hypothèse est fausse. Okay Donc, tu dis Bf et delta ne sont pas séquentes. Au final, tu as des droites qui ne sont pas parallèles, qui ne sont pas séquentes, donc elles ne peuvent être que non coplanaires. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, on a fini cet exercice. J'espère que ça t'a été utile. Encore une fois, je te demande de t'abonner, liker, partager, etc., la chaîne, etc., ça aide beaucoup, et puis tu peux aussi aller voir cet exercice sur mon site jebossetranquille.fr, tu as plein de trucs sur le site, euh, des préparations ODS, euh, de la gestion du stress, des cours, etc., c'est mieux organisé que sur YouTube, donc je t'invite à aller jeter un coup d'œil, et puis moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.